nous récitions des vers groupés autour du poil, en oubliant l'hiver La Bohème, La Bohème Ça voulait dire tu es jolie La Bohème, La Bohème Et nous avions tous du génie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 ça ne veut plus rien dire du tout.